En fait tu vois quand tu m'as dit je ramène des 3D j'ai pas compris, genre je me suis dit des je sais pas Tu veux pas les 3D Non Vas-y Sainte va merde Dieu <rire> On dirait des petits cornets de glace Ah genre t'as jamais mangé ça Non Mais Moi je bouffe ça tout le temps <rire> Depuis que je suis tout petit quoi On va avoir les doigts tout gras pour le, le oui. savoir Oui on va arrêter C'était juste pour le décor On a été On a été appelé juste par par 3D production absolument voilà sponsorisé Placement produit bon et eh bien bonjour à tous c'est Splint hein, et puis on se retrouve avec monsieur Jimmy Lafleur bonjour à tous voilà et, euh, <rire> et ben, aujourd'hui on est très content parce qu'on va enfin pouvoir unboxer oh oui. nos sabres lasers <rire> voilà donc des sabres lasers qui ont été euh, commandés chez Forge il y a quoi combien de temps au mois de janvier au de mois de janvier, janvier. <rire> voilà donc ça fait un certain temps mais euh, il fallait qu'il soit forgé, forgé, voilà. <rire> Tout simplement forgé. Euh, le lien du site dans la description, si, vous pouvez, si ça vous intéresse. Donc on commence par enlever cette délicate ficelle incroyable qui vient euh, de ah, la oui. campagne euh, natale. Tiens, je te laisse ah, ouais. de ton côté, voilà. Euh, oh. <rire> Première étape vers. Euh, oh oui. Nous <musique> ça Et vous ne voyez rien. Et vous ne voyez rien. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien. Pas... En fait, on va arrêter <rire> la vidéo maintenant. Parce que, euh, du coup, voilà. Alors. Oh la vache. Ça ah ah vient remballer ça quand même. Ah t'as vu. J'ai fait que... ça propre. Bon ça, le sac plastique de merde, ça y était pas à la base. Mais donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc on a ouais. même les noms écrits sur la sac. T'as vu regarde. Disciple. Donc ça c'est le mien. Ah ouais. Moi c'est un disciple aussi non. Et toi c'est un acolyte. Ok d'accord. On ouais. Pas au courant de ce qu'il commande. <rire> <rire> donc voilà. Ça ressemble à ça. La notice, là, ouais, Dans on a un la notice, coubette. la garantie, les trucs comme ça. Putain, c'est Vlalon. <rire> Et on va pouvoir se débarrasser de ce qui de saturation. Saturation. <rire> c'est religieux. Tu le veux fait. faire durer le plaisir. <rire> <C 'est... rire> oh là là. <rire> Donc on a la magnifique lame. De. Euh, c'est très coupant. Hein. Combien de pouces déjà? Pouces. Ouais, je crois que c'est genre 93 pouces. Ah, moi je compte en c Non C'est Non, c'est 37 pouces parce que 97 pouces ça fait. Pou... Je ne sais plus parler. Ça fait beaucoup. Ça fait un, un... un petit mètre. Ouais, c'est ça. Ça fait 93 cm, je crois. J'avais quelques. D'accord, ok. Donc voilà, 93 cm. Ouais. Ah ouais. là, il y a le bout de pointe, celui ça, ça... Ah non, ça, ça a de la gueule, hein, genre. <rire> voilà. C'est mignon, c'est mignon. Je bon, peux pas trop faire le fou là parce que. <rire> oui, il y a pas trop de place, on est chez moi. On va tout détruire si on fait des Jedi là. donc euh... Et attention mesdames et messieurs nous y sommes. Oh putain. Oh oh, oh Casse-toi tu... oh, C'est magnifique <rire> <rire> bon, je vais par les meilleurs forgerons. Oh putain Oh c'est beau Donc il y aura des petits plans de près, hein, des sabres, voir un petit peu ce que ça donne. Mais là pour l'instant c'est nul. Putain c'est magnifique font. Oh là là là là Voilà, donc ça c'est mon petit sabre, le disciple avec fixation de ceinture, attention. Ah et, oui. euh, et donc, ça, on les a dans le petit sac. Ouais, tu l'as plus aussi. Je ne me ravi plus de ma commande. Ça, ça cool. fait trop longtemps aussi. <rire> ah, ouais, putain. Oh. Ouf. oh oui. Oh là là. La ah, tienne Oh, ça va. <rire> <rire> Allez. <rire> Il comprend pas. Ah c'est cool, c'est cool du coup toi aussi t'as la petite fixation donc à la ceinture comme ça, hein. comme un vrai Jedi Ah oui d'accord c'est ça là. La... Ouais Putain mais trop bien C'est pas comme les petits joujoux de Disney euh, qui sont super épais Pour le même prix Pour le même prix <rire> Genre ils sont super épais en plastique et tout ouais, Non ouais. ça c'est du full métal Tu mais le sens bien, c'est bien... Euh, voilà, ça pèse son poids quoi De la qualité tu vois Tiens des gros gamins ah. <rire> Avec les <rire> Alors <rire> Parce que maintenant vient l'instant intéressant de mettre les larmes Ouais Ah ah ça, je me demande bien comment ça tient en fait. Comment ça tient Ouais. C'est la vis qui y a devant là, regarde. Tu vois D'accord. Je vais te montrer après. Alors. Donc là, on a les petits euh, trucs euh, pour la ceinture. D'accord, ok. Tac. Donc je n'ai pas de ceinture, donc on ne va pas pouvoir. Enfin, je sais pas si tu en as une. Oh, il en a une, <rire> Et donc. D'accord. Donc je ne suis pas trop con. Voilà. Ah là, voilà, à l'ancienne et du coup, tu le sors comme ça. En gros, voilà, ouais. Donc, ça, vous l'accrochez à votre ceinture euh, comme ça. C'est assez simple. Voilà. <rire> donc, il ne faut pas avoir de <rire> plus, un tout Et vous mettez votre petit sac comme ça. Et voilà. Et c'est propre. Tiens. Allez. Petite clé. Et donc, avec ça. Donc, en fait, la... d'après tu ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas lu la notice. Euh, en gros, donc le premier, ce sera pour la lame. Et le deuxième, ce sera pour euh, si tu veux changer la LED, en fait. D'accord, ok. Voilà, donc le deuxième qui ne touche pas, Et le premier. Tac. Comme ça, donc dans le sens inverse plutôt des vis, dans le sens anti-horaire, n'est-ce pas? Donc t'es pas obligé de l'enlever entièrement, juste tu la desserves comme ça. Ouais. Puis ensuite, hop, t'as le truc qui sort tout seul en fait. Tu vois Et c'est un petit embout comme ça, oui, qui fait genre Tiens, euh, sur, sur les Et là maintenant, regarde, je vais pas la pointer vers la caméra, mais ça sert de lampeur, clairement. Non, mais clairement, je derrière, c'est ultra là. puissant. Voilà, c'est plutôt pas mal. À ne pas mettre dans les yeux, ça défonce. J'ai essayé, je voyais plus rien. <rire> Étonnant, le mélange des couleurs physiques tout ça Alors... Oh tu, tu, tu... putain oui, ça fait mal aux yeux <rire> Oh merde, désolé, je crois que j'ai ébloui la caméra Oh pauvre caméra Et donc maintenant désormais La lame T'as fait comment ce truc là Ah ce truc là tu l'enlèves quoi Ouais c'est ça, tu l'enlèves Ah remplaces Ouais c'est remplace, ça, ouais, ça Bon, on y va ensemble Vas-y, 3, 2, 1 <rire> <rire> <rire> Donc voilà, on a <rire> nos nos jolis sabres laser, sabres forge. Alors les voisins ne vont pas comprendre. <rire> C'est quoi le délire Nice. Faudrait essayer, genre, sans la lumière. Je vais. Euh... Lumière En régie, s'il vous plaît On lumière. Attention Oh, oh la la, oh Attention lala, lala Voilà, donc on fait les bruitages. Hein. On avait dit qu'on allait jusqu'au montage, mais en fait, ça, <rire> non. Euh... On fait ça à l'ancienne. <rire> Voilà, mmh. les jolis sabres sabre-forge qui nous éclaire bien la gueule comme ça en vert. Bon. Ah ça fait des belles couleurs quand même. C'est très plaisant, on se sent très fort quand même. Ah ouais. Dans la rue je vais me balader comme ça. Genre, arrière Arrière, <_sign demonstrate> Manon Ça ouais, serait pas mal, genre un Star Wars ou Moyen-Âge, tu sais, genre... <_sast> non. <d 'ingmo shaken> ouais, non. <_appelle> on arrête ça tout de suite. Vas-y, je rallume, hop donc, comme je, je le disais, nous on a pris la Warrior Edition, c'est ça, je crois, hein. dans le genre. C'est-à-dire qu'on a... Euh, on a juste les lumières, en fait. Mais quand on paye euh, un peu beaucoup plus, eh ben, on peut avoir, donc, comme je le disais, une carte son. Et en fait, quand on a une carte son dedans, euh, ce petit bouton-là, qui ne sert à rien pour nous, en fait, c'est un petit truc qu'on doit enlever. Et en fait, c'est une, une clé de sécurité, je crois, pour euh, le son et tout, pour pas que la batterie se vide ou un truc dans le genre. Une Kill Key, comme disent les anglais. Et donc, euh, donc voilà. Et du coup, évidemment, on a les petits chargeurs qui les mecs Les petits chargeurs. Et donc, tu mets ta pile dedans. Ah, oui, d'accord. Donc, en fait, c'est un truc comme ça, tu vois. Ça se branche au secteur ou en USB Ah, je m'y attendais à ça. What the fuck. Ah. prise américaine! Ah oui! Bon bah je vais <rire> arrêter de l'utiliser pour le moment. <rire> euh, ouais, du coup faudra trouver des adaptateurs. Donc c'est un peu dommage, euh, je pensais que. Enfin, je pensais quand même qu'ils adapteraient en fonction, euh, en fonction du pays de, de commande. Mais visiblement non. Donc euh... <rire> clairement non. Donc là on peut pas le brancher en fait, hein. ce n'est pas possible, ça ne rentre pas dans les prises. Donc, euh... Donc on va trouver un adaptateur, bon, ça se trouve à je suis sûr. 2€ je suis un bon Bon, bien voilà les, les amis, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Euh, n'hésitez ouais. pas à, à aller visiter le, le, le site de SaberForge si, si jamais ça vous tente. Si vous savez que... parler anglais. Oui, si vous savez parler anglais aussi. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Euh, la dernière chose à dire quand même, c'est que ne vous faites pas avoir, n'achetez pas les merdes qui vous vendent à Disney. Où je vais prendre cher parce que mon espoir c'est Disney en plus. Enfin, ça appartient à Disney <rire> Network. Je vous aime, tout va bien. Vous n'avez plus de <rire> la <rire> Non, ne les ach en vrai, je m'en fous. Ne les achetez pas parce qu'elles sont super chères et elles sont dégueulasses par rapport à celles-ci qui sont de bonne qualité, solides et euh, bien lumineuses comme ça. Qui ouais. vous seront, euh... Faut être patient. Ouais, voilà. Faut être ouais. patient parce que comme on vous l'a dit, on les a commandés en janvier et viennent d'arriver. Ouais. Voilà. Donc euh... Quand même. <rire> bon, bah, ouais. du coup, est-ce que tu as un petit mot pour la fin euh... May the be with you. C'est une bonne idée ça. Que la force soit avec vous. Et avec votre esprit. Amen. Amen. <rire> oh, putain.